les batailles, des romanges, les bêtes de cristal. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une surprise. Parce que moi-même, j'étais surpris. Voilà. Donc, on va commencer par Stone Edge. J'en ai deux. C'est 16 centimes de pièce. Patchwork for 4 c'est 44 centimes de pièce. Boîte à outils, 17 centimes. Équilibre de gravité, c'est 17 centimes. Bataille des esprits endormis, 16 centimes. Je crois que la deuxième, oui, je l'ai deux fois. Appel héroïque, c'est 16 centimes pièce. de la malédiction du reflet, c'est 16 centimes pièce. Arnie Jitsu euh, du défilé moustique, c'est 15 centimes. Emblème de la patrouille du pliage, j'en ai deux. J'en ai deux et c'est 24 centimes pièce. Duel DD. Alors, c'est 18 centimes pièce. Ensuite, on va passer à Ténèbres Ultime. Alors, Ténèbres Ultime, c'est 18 centimes pièce. Fusion de la Destinée. C'est 3,84 euros J'en ai qu'une. Lignée royale, lignée royale 22 centimes pièce. Monstre des dés, c'est 17 centimes pièce. Elle noire bizarre, c'est 26 centimes pièce. Elle noire Tirocco de l'Aube. C'est 23 centimes pièce. Elle noire Zéphyr. Brise Zéphyr, pardon. Pourquoi j'ai mis Elle noire Brise Zéphyr Brise Zéphyr, 21 centimes pièce. Elle noire borra la lance. 26 centimes pièce. Elle noire Simne, 30 centimes pièces. Elle noire Mistral Tourbillon, 30 centimes pièce. Valkyrie du Chaos, 19 centimes pièce. golem Marteau. Marteau de rocher, 17 centimes pièce. Fournisseur, Quatimero, 44 centimes pièce. On va tourner la page parce qu'il y a quand même... Requin rêve, 17 centimes pièce. Requin, euh, cigale graisseuse, pardon, 16 centimes pièce. Collectionneur de jetons, j'en ai deux. 23 centimes pièce. Après, on passe à Pégase Ultime. Donc, c'est le Pégase avec euh, l'Ultime des ténèbres. Hein, J'appelle ça Pégase Ultime. 70 centimes pièce. Mammouth Ultime. 58 centimes pièce. Topaz ultime. 69 centimes pièce. Est-ce rubis ultime 62 centimes pièce. Aigle de cobalt ultime. 62 centimes pièce. Tortue des ultime, 60 centimes pièces. Chadamist. Alors le ultime, 18 centimes pièces. On va ranger parce que à force ça fait.. Ça fait un beau tas. Voilà. Mammouth d'ambre, j'ai deux fois. 18 huit centimes pièce. Tortue émeraude, 18 huit centimes pièce. Aigle de cobalt, 18 huit centimes pièce. tigre de topaz, 18 centimes pièce, j'en ai un et je crois que j'en ai un deuxième, vous voyez j'en ai un deuxième, je l'ai pas vu, on a un tigre, pégase de saphir, j'en ai deux, c'est 19 centimes pièce, Escarboucle Rebun, 20 centimes pièce. Chêne du Lutin Tranchant, 80 centimes pièces. Damar Pitoun, 19 centimes pièce. Gégolem Chien des Cailloux 18 centimes pièce cigale du rêve 16 centimes pièce dinobase 17 centimes pièce Bête ben d'Ego 99 centimes pièce Bête gribouillage, tirano, 1,14€ Après, boule de tonnerre, 16, 16 centimes pièce Sainte étoile, ciel éclair, 16 centimes pièce Alors, Todoroki, l'étoile de... tertienne, 14 centimes pièce. Ça, bien sûr, ça sera vite réservé par mon ami Kurama. Mais crâne de cristal, 13 centimes pièce. Dédat du chaos, 18 centimes pièce. golem menir têtue, c'est 16 centimes pièces. Artemis, la jeune fille de la lune Magistus. Donc 1,30€. Jégolène digne trilde, 49 centimes. Saut so, des sphères, 34 centimes pièce. J'ai golem de cristal, 16 centimes pièce. Cœur de cristal. J'ai Donman invalide. Alors, je regarde bien aussi. Donc, j'en ai deux. Voilà. Et ça fait 40 centimes pièce, 49 centimes pièce. Sauveteur avant, terreur, avant de terreur, 17 centimes pièce. Barbe noire capitaine de la patrouille du pillage, 64 centimes pièce. Dragon de la rébellion aux yeux impairs, 18 centimes pièce. Numéro 2, moustique ninja sombre. 2 euros cette pièces. All Amazonès. Donc j'en ai deux. 20 centimes pièces. Retour de l'impact martronique. 16 centimes pièces. Terreur Tune, 22 centimes pièce. Fontaine chaude amazonaise. 21 centimes pièces. Livre du gribouillage. Donc j'ai déjà mis un côté. Voilà, livre du gribouillage. 21 centimes pièces. Dragon Persona aux yeux impairs, 32 centimes pièce. Voyant aux yeux impairs pot artiste, j'en ai deux. C'est 18 centimes pièce. Regine, l'étoile, coup d'éclair, 16 centimes pièce. On va tourner la page. Empereur dragon de la damnation. 26 centimes pièce. Elle noire, maître complet des armures. 25 centimes pièce. J'en ai deux. Elle noire, gramme l'étoile brillante. 15 centimes pièce. Roi Adès ressuscité, un euro pièce. Et bien sûr, celui-là, je ne l'ai pas trouvé. Dragon spectre aux yeux impairs. Donc, à vous de me donner un code, je ne l'ai pas trouvé sur TCG Market. Tout simplement. Donc, si vous avez vu des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me mp. Je, je change ou je vends. Je code TCG Market. Voilà, tout simplement. Et euh, ça sera envoyé. À partir du 5 décembre. Tout simplement parce que je n'ai pas trop d'argent en ce moment. Tout simplement. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt pour des prochaines vidéos sur la petite Mastera vidéo Allez, ciao tout le monde.